Salut tout le monde, euh, ça fait 6 ans que euh, la chronique Partoche existe. Alors, petit challenge pour cette vidéo d'anniversaire, ça va être de la faire sans cut, pour être le plus authentique. <rire> voilà, donc euh, c'est parti, j'ai des choses à vous dire. Alors, si vous êtes là, déjà, euh, je vous remercie vraiment, parce que pour, ça, ça prouve que vous avez... Euh, l'intention d'avoir de, de, des infos sur ce qui se passe sur la chaîne etc et si vous êtes là c'est que à mon avis vous avez dû remarquer qu'il y avait très peu de vidéos qui sortent c'est pas parce que vous vous êtes pas abonné à la cloche ou je sais pas quoi non c'est juste que bah, je sors très très peu de vidéos depuis celle sur zimmer le dernier épisode spécial et j'aimerais vous expliquer pourquoi et ce qui va ce qui va arriver par la suite quoi sur, sur cette chaîne youtube alors, euh, principalement, euh, je, professionnellement, j'ai une année euh, très chargée et, euh, en termes de, de quantité de travail et en termes d'esprit de, de, occupé, on va dire. Enfin Vraiment, je, je suis très peu disponible mentalement et, euh, et euh, j'ai peu de motivation pour faire autre chose que ce que j'ai à faire déjà dans le milieu professionnel. Euh, pour info, je suis enseignant en SVT. En collège et euh, ayant eu mon concours, je suis maintenant en année de validation. Et donc du coup, on nous demande énormément de, de, de choses et j'essaie de faire les choses du mieux que je peux. Et du coup, en fait, quand euh, je suis satisfait de mon travail dans la journée, j'ai franchement pas forcément de force pour euh, passer encore du temps sur des projets annexes comme sur les vidéos par exemple voilà euh, en plus de ça j'ai euh, donc ça m'occupe vraiment beaucoup de l'esprit surtout enfin voilà bref peu importe euh, en plus de ça j'ai quelques commandes musicales de composition et donc ça c'est bah, je suis super heureux hein, de faire ça mais du coup ça me c'est une priorité hein, évidemment puisqu'il a, a, a, a des deadlines forcément euh, j'ai quoi d'autre alors bon j'ai une feuille évidemment il n'y aura pas de cut euh... Il y, aura un, il y aura un cut parce que là clairement je faisais que lire ma feuille, bref, euh, autre nouvelle, et c'est une mauvaise nouvelle, euh, peut-être que vous avez constaté que la quali qualité de la caméra n'est pas la même que d'habitude parce que je filme avec un petit téléphone portable, enfin un petit un smartphone, et, euh, et ça veut dire que je n'ai plus de caméra, je n'ai pas mon fidèle 600D qui me suit depuis 6 ans, non pas 6 ans, un peu moins, un peu moins. Euh, on me l'a volé, voilà, donc ça c'est pas cool, l'humanité n'est pas cool, hein, de base. Euh, ce qui veut dire que, bah, je peux pas vraiment filmer de vidéo, enfin clairement j'ai pas envie de filmer tous mes trucs au téléphone, enfin c'est... C'est pas agréable, c'est dur de cadrer avec ça. Je sais pas si ça va, si la batterie tient suffisamment. Enfin bref. Et puis surtout, je veux pas dégrader la qualité visuelle que, que j'avais, qui n'est pas folle, surtout maintenant avec les, les, les, les améliorations de techniques qui existent. Donc j'aimerais me procurer une nouvelle caméra, sauf que déjà je connais pas trop les modèles que je peux me permettre d'acheter. Et, et je me dis que Autant, autant améliorer la qualité si possible. Donc, quelle, quelle caméra je peux acheter qui soit de meilleure qualité, mais qui soit, pas, enfin, qui soit dans le même prix que le 600D Enfin, je me dis, il euh, y a quand même des trucs qui existent pour le même prix et qui soient mieux. Donc, euh, je suis en train de réfléchir à ça. Ce n'est pas hyper urgent, parce que j'ai un, un bon pote, euh, Momo, tu te reconnaîtras si tu mates la vidéo, je pense qu'il ne la materait pas, mais ce n'est pas grave, qui m'a prêté sa caméra, parce qu'il ne s'en servait pas pour l'instant. Et avec ça, j'ai pu euh, filmer beaucoup de vidéos. Je vous en parle après cet été. Donc il y a beaucoup de vidéos qui sont filmées, sauf qu'après le montage c'est vraiment très très long et c'est ça qui va prendre beaucoup de temps, donc c'est pas parce que c'est filmé que ça va sortir, pas du tout, je vous explique ce qui a été filmé. Donc cette caméra, alors c'est très bien, la qualité est mieux, sauf que ça a été un enfer à utiliser, je vous passe les détails mais en gros j'avais 10 minutes de batterie, après ça plus de batterie, je dois la recharger pendant 2 heures. Euh, et donc j ai, j ai, je ne sais pas comment j'ai pu tourner 6 vidéos avec 10 minutes de batterie à chaque fois Alors c'était quelques plans facecam, je pense que j'ai été assez efficace Et le truc c'est en, en plus de ça c'est le cadrage qui était hyper chaud à mettre en place Puisque je devais m'assurer d'être au point euh, que le cadre soit bien, beau euh, comme d'habitude Et alors on a de la chance, les cadres sont parfaits, donc ça c'est cool Par contre euh, peut-être que certains l'ont constaté sur la vidéo euh, Tilou Plagieur euh, Que j'ai sorti euh, bah, en début d'année scolaire en septembre, euh, il y a un moment où euh, l'image se frise pendant euh, moins d'une seconde. Le son continue, mais l'image se frise. Et alors dites-vous que ce plan-là, enfin, c'est le, le seul plan qui, qui a pu passer, mais que sur tous les rushs, il y a, a d'autres plans qui frisent comme ça. Bah je sais pas, la caméra, euh, c'est pas un bug, c'est peut-être une erreur d'écriture sur la carte. J'en sais rien, mais en tout cas, il y, y a beaucoup de rushs comme ça qui frisent. Et donc sur toutes les vidéos que j'ai filmées avec cette caméra cet été. Ai pas regardé tous les rushs en entier, mais euh, il est possible qu'il y ait des frises comme ça et euh, ça m'angoisse. Je sais pas si je devrais retourner ça, ça me saoule. Donc, une vraie galère. J'aimerais avoir une caméra euh, à moi qui soit qui, qui, qui, qui marche bien tout simplement. Et pour ça, bah, enfin, euh, clairement, dans, dans les prix que je vois, quand je vois, on me parle du, du Panasonic euh, GH4 ou GH5, tout ça qui sont à plus de 1000 balles. Même avec Tipeee, je ne peux pas me permettre de mettre une somme pareille dans une nouvelle caméra. C'est vraiment une dépense que je n'avais pas prévue. Euh, Tipeee, euh, vraiment, c'est génial. Il y, y a plein d'argent que je peux mettre de côté et, dont, euh, et que j'utilise pour acheter parfois du matos en euh, plus. Les micros, les, les lampes que j'avais achetées grâce à ça, les nouvel, nouveaux objectifs, mais pas 1000 euros. Donc, soit je rachète un 600D, soit je rachète un truc qui est un peu mieux, mais euh, même prix. Dans ce cas-là, je pourrais même si pff, 500 euros, je n'ai pas prévu de les mettre hein, de base dedans, bah, c'est le moment où jamais de participer au Tipeee. Hein, si, si le cœur vous en dit, vraiment, n'hésitez pas, si vous pouvez, si vous voulez euh, soutenir euh, euh, mes projets et euh, ce que je peux sortir, parce qu'en fait, je me rends compte maintenant, après 6 ans de vidéos, que en fait, si je sors des vidéos, à la base, c'était vraiment que pour moi. Maintenant, c'est pour moi et pour plein d'autres personnes, vraiment. Et, et, donc, ça se compte en milliers, c'est incroyable. Donc... Voilà, c'est comme euh, c'est le principe des, des artistes avec le chapeau euh, si, euh, si le, la, la, le contenu vous plaît c'est vraiment le moment ou jamais de participer sur Tipeee, euh, et peut-être qu'il en fait euh, il y aura un petit boost de somme qui me permettra d'acheter une caméra euh, bah je sais pas le plus tôt possible quoi peu importe après euh, voilà euh, dernier point c'est euh, au niveau de la des, des projets qui ont été filmés c'est pas hyper urgent la nouvelle caméra parce que j'ai filmé des vidéos. Alors, ça va devenir urgent s'il y a des bugs, des frises d'images, de, hein, comme je vous l'ai dit, mais euh, ce n'est pas hyper urgent, parce que 6 vidéos, ça va me permettre de sortir des trucs euh, quand je me remettrai au montage assez régulièrement. Il y a... Alors, dans les projets à venir, euh, il y a une vidéo sur... Euh, alors, sur quoi Je le dis ou pas Ah, je le dis depuis le temps, franchement, sur Batman, de Tim Burton, euh, musique composée par Daniel Elfman. Ça, c'est la partoche 33, qui est filmée depuis... Un an et trois mois, et yes Oui, c'est très vieux ouais. Alors c'est une collaboration avec Adrien de la chaîne Syllabeo. Euh, je pense qu'il attend impatiemment que cette vidéo sorte, mais moi aussi. Euh, le montage est commencé vers le début, hein. euh, j'ai pas fait beaucoup, mais euh, je me suis encore fixé une autre contrainte de montage où je montre encore plus les, les passages précis tirés de la partition. Et du coup, euh, il faut que je regarde dans la partition, puisque je l'ai, la partition originale, écrite par Danny Elchman. J'ai de la chance, mais du coup, à trouver le passage... Enfin, c'est un enfer. Je ne sais pas si je vais faire ça pour toutes les partoches, mais en tout cas, celle-là euh, sera euh, comme ça. Du coup, c'est un travail beaucoup plus conséquent. Du coup, il va falloir encore attendre pour avoir l'épisode 33. Désolé. L'épisode 34 est tourné depuis euh, cet été avec la caméra prêtée. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de freeze caméra. Euh, je suis très pressé de sortir cet épisode 34 bon, comme tous mes épisodes en fait et puis ensuite eh j'ai euh, un musicam scribéré, le nouveau, numéro 14 qui est prêt, il faut que je le sorte mais bon je me dis je vais pas sortir un petit musicam comme ça alors que je sors rien d'autre Enfin, je, sais pas, je vais attendre un peu de, de me relancer pour le, pour le sortir je pense il y a la critique de la BO de Solo Star Wars Story qui est filmée aussi, qui a été filmée cet été, avec mon 600D, avant qu'il soit volé. <rire> euh, avec Adrien, encore une fois. Donc, il est revenu cette année pour, pour faire cette critique. Euh, elle va durer une petite demi-heure. Et euh, c'est un, un, une forme de vidéo qui, qui diffère de ce que je sors d'habitude. Euh, donc, j'espère qu'il y aura des gens qui seront intéressants, intéressés. Euh, et puis après, j'ai filmé 5 épisodes de musicam Scribery. Voilà, ils sont filmés euh, avec la caméra prêtée, donc encore une fois, frise camera, maybe. Euh, ça fait pas mal d'épisodes. Les musicams scribérés sont un peu plus rapides à monter. Mais bon, encore une fois, il faut que la machine se relance parce que là, clairement, ce n'est pas ma priorité. Les vidéos, euh, on aura de la chance si, euh, si en début 2019, euh, la, la partage sur Batman sort. Voilà. Euh, c'est là où on en est. Donc euh, la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est euh, de, s'il vous plaît, euh, ne vous désabonnez pas euh, si vous êtes toujours intéressé par, euh, par le décryptage de musique euh, symphonique, parce que c'est toujours le, le, le cas sur la chaîne. Euh, j'ai des, des, encore des projets, alors je n'arrive pas à avancer mes projets actuellement, pourtant j'en ai encore plein d'autres que je veux faire, notamment, euh, j'aimerais vraiment faire un épisode sur euh, les musiques des Matrix, euh, J'aimerais toujours faire mon grand épisode sur les musiques euh, des Harry Potter et toujours mon grand épisode sur les musiques de Star Wars et c'est sans compter euh, d'autres BO parce qu'en ce moment j'essaie d'écouter des nouvelles BO, d'écouter des compositeurs que j'ai des compositeurs, il faut que j'articule, que j'ai pas l'habitude d'écouter, de... notamment alors j'ai découvert pas mal de BO de John Powell, avant je connaissais que Dragon, maintenant je connais Pan, euh, je connais euh... bon il y a Solo maintenant, il y a aussi euh, les pas mal de films d'animation euh, J'ai découvert euh, un petit peu euh, de musique de euh, James Newton Howard, que pour l'instant, en fait, euh, j'apprécie beaucoup. Et euh, James Horner, un petit peu, voilà, du silvestri aussi. Donc, parmi tout ça, il y aura peut-être des, des, des musiques qui vont m'inspirer à un épisode. Donc, restez abonné, voilà, restez dans le coin, euh, je vais... ça, ça va se relancer, quoi. Il faut juste attendre une petite année encore. <rire> <rire> je suis vraiment désolé. Moi, ça me saoule. Hein. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire et j'y arrive pas pour l'instant. Donc, euh, soyez patients. Moi, je vais essayer de m'accrocher pour réussir cette année. Euh, J'espère que, vous... que tout se passe bien dans votre vie. Euh, J'espère que vous êtes heureux et heureuse et qu'il que... Qu n'y ait pas de problème de santé ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas, c'est important. Quoi. Il ne faut pas... Il ne faut pas se focaliser sur le négatif et il euh, faut avoir la force d'affronter la vie. Voilà, c'est très beau ce que je dis, euh, c'est vraiment sur le, sur le moment que j'improvise ça. Donc bah, voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous accomplissez tout ce que vous voulez accomplir, c'est important, que euh, sur le, le, le travail, euh, professionnellement ça va aussi. C'est important. Euh, je, voilà, je vais conclure parce que ça fait longtemps que je parle, euh, Six ans, six ans, c'est quand même pas mal, c'est plus que la majorité des chaînes que vous regardez à mon avis sur YouTube. C'est moins que d'autres évidemment, mais euh, c'est euh, c'est pas le début de l'aventure, mais c'est euh, enfin je compte pas m'arrêter, voilà donc euh, pff, ça fait bizarre comme comme vidéo là sans cut, je vous jure. Je vais même pas mettre de musique de fond parce que cette cette sixième année est vraiment particulière, elle est vraiment euh, pauvre en contenu donc voilà. Alors euh, pour terminer, je vous remercie vraiment d'être là. De, pour ceux qui suivent intensément la chaîne, qui regardent toutes les vidéos ou presque, euh, c'est grâce à vous que j'ai encore la force hein, de, de continuer, parce que sinon... Enfin, de continuer aussi régulièrement quand je le faisais. Parce que sinon, en fait, euh, je ne je sais, si je, je sais même pas si je ferais ça encore. Mais je pense que oui, mais pas aussi activement. Voilà. Euh, bon, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Euh, je vous fais des bisous comme d'habitude. Et puis, bah... à à très bientôt le plus vite possible j'espère salut